Dans Esprit Bleu, on vous fait découvrir l'envers du décor de la vie des sportifs de haut niveau. Il est champion du monde de ski alpinisme et il travaille dans une coopérative laitière. Tout de suite, sur la route de William Bombardion. C'est un savoyard pur souche, habité par son environnement à la montagne. Entre son travail et son rôle de père de famille, à 31 ans, William Bombardion s'impose un emploi du temps démoniaque pour pouvoir se retrouver chaque jour en tête à tête avec les sommets. Tout le monde euh, se lèverait à 4h pour déjà venir travailler euh, à la coopérative et ensuite enchaîner sur, euh, sur des entraînements euh, pour atteindre le haut niveau. Arèche-Beaufort, au cœur de la Tarentaise. Connu pour son fromage, le village est aussi une référence dans le monde du ski alpinisme avec la mythique Pierre Amenta. William Bombardion n'avait que 3 ans lors de la première édition reportée par son oncle. Pourtant, au départ, c'est dans une autre discipline qu'il a fait César. Jusqu'à 20 ans, fin d'année junior, j'ai couru en ski alpin. Et, euh, et après, c'est où t'es pris dans des équipes de France où euh, tu galères un peu derrière. J'étais juste derrière les meilleurs. et, et J'ai décidé à ce moment-là de, de bifurquer sur le ski de randonnée. Quoi. En étant à Arèche et avec la Piramante, ça... Ça tire de vouloir faire comme tous ceux euh, qui l'ont fait avant et du coup, c'est euh, à ce moment-là que j'ai changé de mot, on va dire. Ouais. Depuis, l'enfant du pays n'a cessé d'entretenir cette passion pour la montagne au point de gagner la Piramenta en 2013 et de devenir champion du monde de ski alpinisme la même année. Avec 150 000 mètres de dénivelé avalé chaque saison, il s'entraîne deux fois moins que certains de ses adversaires. Un mode de préparation qualitatif qui lui permet de se préserver pour exprimer pleinement son potentiel en compétition il arrive à il a 8 à 10 années de, de Coupe du Monde, hein, si se fait le total. Ouais, 2007, euh... En fait, il est à son, à son maxi. Euh, potentiel, potentiel physique et maîtrise et expérience. Vu qu'il a en plus gagné beaucoup de courses, il a acquis l'expérience, il est à son maxi. Après, c'est surtout une histoire de volonté, d'envie. De, ouais, ouais, ouais. Voilà. Je ne sais pas combien de temps il aura envie comme ça. Un an, trois ans, cinq ans. Alors, bah, <rire> il y a peu, je me fais plaisir. On sait pas. Hein. Pas trop longtemps parce qu'il y a quand même une vie de famille aussi et de tout le temps un parti. Euh, ouais, ça peut pas durer jusqu'à 45 ans. Il est 4h du matin, début de journée aux aurores. Il y a 10 ans, cet ancien moniteur de ski a signé un contrat d'insertion professionnelle avec la coopérative laitière du Beaufortin. Je vais travailler 4 jours dans la semaine. J'essaie d'adapter mon, mon emploi du temps un peu à à mes entraînements, à mes compétitions. Et la coopérative est flexible, on va dire, sur le fait que je fasse du sport, quoi. Salut Ça Il est forcément obligé de travailler pour pouvoir, pour pouvoir en vivre. Il ne peut pas en vivre de, de, de, de ce qu'il fait, de, de, de par ses performances en ski alpiniste. Que ce soit dans son activité professionnelle ou sur les skis, le Savoyard représente l'image de marque du Beaufort et ne pas une occasion de partager un savoir-faire issu de ces montagnes. Là, le dernier euh, lait qu'on a ramassé, il a été mis dans les cuves, il a été mis en caille. Là, il va être décaillé euh, bientôt. Juste un peu écouté. Là, on, on met la toile de l'autre côté pour ensuite euh, le mettre à presser, une première pression. Si le ski est son moteur, un catalyseur indispensable à son équilibre, William Bomardion ne s'imagine pas être skieur à plein temps. Je suis quand même assez content de travailler quand même un petit peu à côté, de, de voir autre chose, de, de partager autre chose avec, euh, avec d'autres personnes, et pas d'être plongé dans la bulle en permanence du haut niveau. Quoi, Il est 14h. Une fois sa journée de travail terminée, comme tous les jours, direction l'entraînement. Cet après-midi-là, il retrouve Xavier Gachet, son coéquipier en équipe de France. On essaie de s'entraîner un petit peu ensemble, quand on peut, quand nos emplois du temps le permettent. Bon, Aujourd'hui, on, on va faire une sortie de 2h30 à 3h euh, autour du, du Grand Mont sur le secteur du Aujourd'hui, C'est à, à portée de nos skis, alors pourquoi s'en priver <rire> En l'espace de deux heures et demie, les deux hommes vont avaler plus de 2200 mètres de dénivelé et parcourir près de 20 km en pleine montagne. C'est bah, bien passé, là. On hein. a eu euh, des bonnes conditions pour la montée. On est à l'entraînement, on n'est pas à fond les manettes, on discute comme on des copains, quoi. <rire> Des moments rares pour ce savoyard d'ordinaire plutôt solitaire. En temps normal, il effectue seul sa préparation dans un environnement parfois hostile. J'essaye de ne pas prendre de risques sur les, des descentes parce qu'il n'y a pas le coéquipier qui, qui peut être là pour te sortir d'une avalanche quand t'es tout seul en montagne, c'est impardonnable. Il est 18h, retour à Arèche-Beaufort. Une fois l'entraînement terminé, le skieur enfile son troisième costume, celui de papa, pour récupérer à la crèche Théo le cadet de ses deux enfants. À 6h, il faut être ici pour, pour récupérer les. Maintenant, c'est pas fini parce que. Car il y en a deux à s'occuper, faire à manger, préparer le casse croûte du lendemain. C'est vite 9h30, des mettre couchés, Et, et après, il faut préparer pour le lendemain. Il est 18h30, la journée s'achève à la maison, en famille. Si son entourage doit composer avec ce quotidien bien rempli, au fil du temps, William, lui, a appris à relativiser. L'hiver, on part jamais en vacances puisqu'il est jamais là, puisque. Il faut du temps pour s'entraîner, pour les compètes. Et au début, il était très, très carré. L'hiver, euh, il se privait vachement. Et en fait, au fur et à mesure, euh, il s'est rendu compte qu'un équilibre, c'est-à-dire voir aussi les copains, euh, se faire une bonne bouffe de temps en temps, même, même en période de compète, ben, ça faisait que psychologiquement, on se sent bien. Attention, un, deux, trois. Hop là. Entre son travail, sa famille, le sport de haut niveau et sa montagne, William Bombardion a trouvé l'accord parfait. Celui avec lequel il se sent bien, celui qui doit l'emmener de nouveau vers les sommets. On met les skis sur la neige, on va, on va chercher notre liberté en montagne, d'aller s'entraîner, de se retrouver en pleine nature, comme ça. Et quand tu rentres chez toi, tu te dis, ah je suis le roi du monde.